Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du livre « Plantes en papier » édité aux éditions Erol. C'est un livre de Coribes Bess Hogg, une artiste américaine passionnée de nature. Elle propose ici 35 modèles différents à réaliser soi-même avec des niveaux de difficulté assez variés. L'ouvrage décline des pas à pas pour chaque modèle de plante et vous trouverez tous les gabarits des feuilles dans les dernières pages du livre. Les réalisations de ce livre sont magnifiques et bluffantes de réalisme. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner en vrai. Alors, je vous propose de tester ensemble ce livre en réalisant le cactus zigzag. C'est parti Il vous faudra une planche à découper, 10 feuilles de papier vert plutôt épais, quelques feuilles de papier calque, 15 tiges de fil de fer, une règle, un plioir, un crayon à papier et un scalpel, ou à défaut un cutter. Vous aurez besoin également d'un rang de mousse ou de polystyrène, d'un pot pour installer votre plante, un pot de fleurs ou ici une boîte de conserve, du gravier, j'ai utilisé des billes d'argile, et de la colle en spray, ou une feuille de papier adhésif double face. Première étape. Nous allons fixer les tiges de fer sur une feuille de papier. Vous aurez besoin de faire des repères sur le papier. Le premier à 3,5 cm, le second 7 cm plus loin et le troisième encore 7 cm plus loin. Avec la colle en spray, nous allons encoller toute la feuille. Et donc maintenant, vous allez disposer trois tiges en pensant bien à laisser une partie suffisante pour pouvoir, après, planter vos feuilles dans le pot. Voilà, et avec une deuxième feuille de papier, je vais venir recouvrir l'ensemble. Et donc, avec le plioir, on va céder pour venir coller les feuilles sans laisser de bulles et en venant au plus près de la tige en fer. Voilà. Étape 2. Nous allons reproduire les feuilles de la plante sur notre papier. Pour cela, on trouve le gabarit à la fin du livre où il est indiqué de l'agrandir à 139% pour obtenir une plante d'environ 35 cm. J'ai réalisé ce gabarit avec une photocopieuse, mais chez vous, vous pouvez dessiner la feuille vous-même en réalisant une feuille d'environ 27 cm. Avec le papier calque, vous n'avez plus qu'à reproduire chaque feuille. Vous n'avez plus qu'à reporter cette feuille sur le papier. Voilà, en plaçant bien la base. Sur la tige. Si vous voulez gagner du temps avec cette étape, vous pouvez directement vous mettre contre une vitre ou une table lumineuse pour reporter le motif. Et voilà, il suffit de reproduire chaque motif sur chaque tige et ce pour réaliser jusqu'à 15 feuilles. Étape 3, nous allons découper chaque feuille. Donc j'utilise le scalpel, c'est ce qu'il y a de plus pratique, pour pouvoir contourner. Et voilà, notre feuille. Il n'y a plus qu'à reproduire cette étape 15 fois. Étape 4, nous allons fixer les feuilles dans le pot. Donc, il faut prendre votre pot et y insérer les ronds de mousse ou de polystyrène. J'en ai mis deux épaisseurs pour combler le fond du pot. Et je vais venir façonner chaque tige que j'ai découpée en la mettant en forme pour essayer de lui faire prendre une forme plus naturelle le plus naturel possible. Et donc après, alors on peut faire des pré-trous dans la mousse si elle est un peu dure, sinon on peut planter directement nos tiges. Voilà. Et donc, on va reproduire cette action pour planter nos 15 tiges. Bon, il va falloir venir disposer chaque feuille pour équilibrer la répartition. Voilà, pour finir, pour cacher la vilaine mousse, on va venir mettre notre petit gravier pour que ça fasse vraiment illusion. Ça va maintenir les tiges et ça va donner un peu de poids au pot pour lui donner de la stabilité. Voilà. Dernière étape, je vais vous proposer de personnaliser votre pot en utilisant des images issues des collections patrimoniales de la bibliothèque de Lyon. Donc j'ai découpé à la taille de mon pot. Mon image que je vais venir à poser comme ceci. Donc cette image elle est disponible sur le site Numélio de la bibliothèque. et Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo dans la description. Voilà mon cactus zigzag. Il m'a demandé quelques heures de travail et un peu de patience, mais j'avoue que je ne suis pas déçue du résultat. Si vous aussi vous aimez les plantes et que vous n'avez pas la main verte, ce livre est certainement fait pour vous. Et si vous appréciez le travail du papier, la bibliothèque regorge d'ouvrages pour satisfaire toutes vos envies. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de la BML.